Salut à tous, ici Tsukwesi Mandafuriii, Bon aujourd'hui on va parler d'un truc qui vous intéresse tellement, on va parler des japonaises Parce que c'est vrai que les français ont une image des japonaises Des filles un peu timides, un peu coincées, qui n'osent pas des choses, qui restent entre communautés Bah, j'ai eu une expérience un peu unique Et je vais vous raconter c'est quoi Alors j'étais parti au Japon, c'était au mois de décembre D'accord, au mois de décembre, j'étais parti vers Shibuya C'est un quartier un peu de jeunes, c'est un peu le châtelet japonais J'étais parti là-bas J'étais parti un peu de draguer des petites japonaises, des petites vendeuses, toutes mignonnes, bon, très maquillées, hein, mais bon, tu sais, la peinture, bon, moi je suis un artiste, la peinture, ça, ça me dérange pas. Du coup, euh, j'étais parti de draguer un petit peu, et au retour dans le métro, euh, le trait est bondé, du coup j'étais debout, debout comme une statue du lourd, j'étais debout. Et là, je vois une petite japonaise qui s'avance devant moi et qui me fixe, elle me fixe comme si j'étais euh, une statue grecque. Moi, j'étais un peu dérangé, tu vois, parce que elle me fixait vraiment comme un bout de jambon, donc j'étais vraiment dérangé. Elle continue à me regarder, à me regarder, à me regarder. Donc, je me dis, putain, elle est bizarre, celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut le Zobby en japonais ou quoi Du coup, je sors du métro en question et je vois une fille courir derrière moi. Elle court. Je dis, oulala, c'est quoi ça Elle me stoppe. Elle me fait, monsieur Comme quand moi, je suis une clope. Je fais, hey, écoutez-moi. Tenez Elle me donne une lettre après, elle court. Et genre, elle fait, tiens et après elle court, je dis putain, elle est bizarre celle-là, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu veut Donc, moi, donc par curiosité, j'ouvre la lettre. Et dans la lettre, c'était marqué tout simplement, je vous ai trouvé mignon, voici mon numéro et mon adresse. Donc elle était cash. On va que adresse mail, hein, pas adresse maison, adresse mail, voilà. Donc c'était quand même assez cash. Donc je suis wow oh, putain. Mais le problème, c'est que moi, je restais pas longtemps en France, je restais plus que deux jours, tu vois. Et franchement, quand il reste deux jours, je pourrais mieux passer le temps avec le daron. Parce que mon daron, voilà, il était là-bas, il travaillait, donc il y avait. Voilà. Du coup euh, bon, je lui envoie quand même un petit message. Je lui dis bon ça va bien et tout. Elle me dit oui, je vais bien, tu m'envoies un message, ça va fait plaisir. Donc je dis ah ouais, c'est pas mal hein. Par contre, je lui ai dit que comme je reste pas longtemps au Japon, que je repars en France le lendemain. Du coup, elle a dit ah, c'est dommage, je vais faire un petit café. Bon, mais tu connais, petit café avec moi, c'est pas que café hein. Pour moi, c'est le café écrémé en bas, c'est pas que le café normal. <rire> du coup, que je retourne en France. Du coup, voilà, je retourne en France et on parle par Skype. En Skype, c'est utile. Elle commence à m'envoyer des photos un peu olé, -olé. Ça veut dire elle avait un truc de léopard, un truc euh, léopard un peu collé et tout. Je suis, ah ouais, quand même, elle envoie tout ça là. Elle m'envoie comme parler de tenue, des tenues un peu sexy. Donc je me dis t'as une fille qui a quand même autant de tenues, ça <rire> peut louche, ça hein? peut louche. Et du coup, elle me dit quoi Elle me dit donc que, comme moi je suis en France, elle me dit j'aimerais venir en France. Je dis attends mais es au Japon euh, compagnie et tout. Elle avait 27 ans, hein? mais physiquement elle faisait 18. Attention. Du coup, elle me dit j'aimerais venir en France. Je dis comment ça Elle me dit oui que j'aimerais lâcher tout mon boulot pour venir en France. J'ai dit, attends, mais d'abord tu bosses dans quoi Du coup, j'étais vraiment étonné d'en savoir ce qu dans, dans quoi elle bosse. Elle m'a dit que je bosse la nuit. J'ai dit, comment ça la nuit Pour moi, c'était tout ce qui est peut-être barman, barmaid, trucs comme ça. Elle me dit, non, je travaille en tant qu'escorte. Alors, en gros, elle était une demi-escorte. C'est qu'au Japon, il y a un peu des bars, des bars de luxe. Où en gros, tu plein de filles qui font le maximum pour faire payer le plus les hommes. Ça veut dire qu'elles vont faire genre, oui, t'es beau, t'es mignon, pour que les hommes payent des bouteilles chères. C'est pas vraiment des escortes, c'est des demi-escortes on va dire. Elle bossait dans ce monde là, tu vois. Et moi j'étais choqué parce que physiquement, quand je la voyais tout, elle avait, elle avait pas une image de fille comme ça, tu vois. Et elle me fait oui, je bosse la nuit, j'ai gagne beaucoup d'argent, ça gagne bien, donc je fais ça. Mais Elle m'a dit qu'elle serait prête à quitter ça pour venir en France, pour être avec moi, tu vois. Donc moi je n'avais pas envie, donc j'ai dit tout simplement, reste au Japon c'est mieux. Quand j'irai au Japon, puis on se reverra pour des petits trucs, mais ne viens pas en France. Mais c'est vrai que les français ont une image. En se disant ouais, les japonaises sont timides, sont un peu coincés et tout. En fin de compte, non. Les japonaises, quand elles veulent vraiment un truc, elles vont le faire. La preuve, vous allez voir dans les mangas souvent, il y, y a des petites collégiennes euh, lycéennes qui déposent des lettres dans les casiers des hommes. Parce qu'une lettre, en, en gros, au Japon, c'est un impact puissant. En France, si tu donnes une lettre, euh, on va te dire, on va te on, est, on va te dire ouais, t'es qui toi Au Japon, la lettre, c'est un truc puissant. L'écrit, c'est un truc puissant, l'écrit. La force de l'écrit. Je peux écrire un zubby sur mon corps, ça va être puissant parce que je et du coup, on va dire que les japonaises, ouais, c'est. Elles vont s'y draguer. On va croire qu'elles sont timides, elles vont s'y draguer. Donc retenez ça, si vous allez au Japon, attendez-vous à vous faire draguer. Attendez-vous. Ok, du coup, quelques questions. Mmh. Euh, est-ce que si on est euh, rebeuf, ou étranger, ou remords, tout ce que tu veux, bref, quelqu'un mmh. qui n'est pas japonais, est-ce qu'on est qu est intéresse les, les japonaises ah. Est-ce est qu'elles nous draguent ou est-ce qu'on les intéresse Alors, question dure, alors je vais vous raconter pourquoi. Alors, bien sûr, quand tu es blanc, es beaucoup plus avantagé parce qu'au Japon, la beauté et c'est par rapport à la blancheur de la peau. Regarde savoir, ouais. Plus okay. tu es blanc, plus là-bas t'es es bien. Okay. Donc, forcément, tout ce qui est noir et beurre, c'est pas top, tu vois. Après, quand tu es en boîte de nuit, par contre, euh, faudra aller dans un endroit où il y a un peu des japonais, style un peu américain. Tu vois, les japonais un peu ouverts d'esprit, un peu si américain. Eux, par contre, ils aiment beaucoup les noirs, les rebeux, compagnie, tout. Ils ont pas de compagnie. Mais le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, dans le travail, à la campagne et tout, les filles sont pas. Attiré par les rebeux renois, quoi. Parce qu'elles ont l'image aussi dans la télé. Que nous, les noirs, voilà. Euh, gang, bang, bang, et les rebeux. Euh, bas, tu vois. Bomberman. <rire> <une> <rire> ah, ok. Est-ce qu'on peut faire draguer Ouais, t'as dragué. c'est, de <rire> En fait, si, moi, ça m'est arrivé, du coup. Donc, oui, mais je pense que c'est quand même assez rare, tu vois. Je pense que quand t'es blanc, peut-être. Non, mais. Après, bon, je sais pas trop, hein, parce que. En, bon, on... gros, en gros, ça dépend de... Ça dépend de, de où tu es en fait. Voilà, de où tu es, voilà. Si tu es vraiment à Tokyo, Osaka, les bons trucs, tu peux. Si tu vas à la campagne, c'est mort. Ah, c'est dead. Hein. Ah, normal, normal, ah, C'est mort, c'est mort. C'est un peu partout dans, dans tous les. Ah, mais au Japon, c'est vraiment puissant ça partout. Ils te frappent pas Non, mais ils vont tous. Ça, euh... ça, Et ça. Non, ils vont dire que esquiver, ils vont t'esquiver de ouf, ils vont partir à côté, ils vont. Voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Bonne donnée Manguru. Et fermez vos gueules, je que je suis faire des guitares là ou quoi. Bon, sérieusement. Bon, merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez un, lien, un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.